Salam alaikum. Salam alaikum. alaikum. Assalamu salamu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. que Que puis alaikum. puis-je faire alaikum. vous, monsieur? Faites une enquête à propos de quoi Les contradictions dans les textes saints. Bah vous, vous frappez à la mauvaise porte parce que dans le Coran, il n'y a aucune contradiction. Donc euh... Comment Non, vous, vous voulez savoir, vous voulez connaître les, contradi les contradictions dans la Bible, c'est ça Ah d'accord Oh bah là, là on peut en parler, pas de problème. Hein. Contradictions dans la Bible <rire> Euh, je crois qu'il euh, va, va falloir prendre rendez-vous. Parce que là, bon, je n'ai pas trop le temps. et Il euh, faut bien une bonne demi-journée hein, pour faire la liste. Hein. Non, mais je, si vous n'avez pas beaucoup de temps, je peux vous donner quelques exemples. Hein. Regardez, regardez. Regardez, regardez. J'ai justement une Bible, là, vous voyez. Donc regardez, si vous prenez, par exemple, euh, je, prends, je prends au hasard. 1 hein, roi 426. Alors, 1 euh, roi 426, c'est marqué Salomon avait 40 000 crèches. Pour les chevaux destinés à ses chars. Bon, bah, maintenant, vous prenez en 2 Chroniques 9.25, il y a marqué Salomon avait 4000 4 crèches pour les chevaux destinés à ses Donc on passe de 40 000 à 4000. Bon, bah là, c'est une contradiction évidente. Hein. Bon, regardez par exemple Genèse 8, verset 4. Le septième mois. « Le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. » Donc on est le septième mois. Hein. Genèse 8, verset 5. « Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. » Donc ça veut dire que les, so les sommets des montagnes arrivent euh, euh, après le fait que l'arche soit posée sur, euh, sur une montagne, de plusieurs mois, plusieurs mois plus tard. Bon, C'est une contra contradiction et évidente hein. Septième mois, dixième mois, ça fait quand même trois mois de différence. Bon, prenez, bon là, là, là, là c'est l'Ancien Testament, mais regardez, prenez le Nouveau Testament, ouvrez à Matthieu 27, 37. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'écriteau, sur la croix de Jésus Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Bah Maintenant vous ouvrez euh, Marc 15, 26, et vous lisez, il y a ce mot marqué, le roi des Juifs. Ensuite vous prenez Luc 23, 38, il y a marqué celui-ci est le roi des juifs. Bon et puis après vous avez Jean 19, verset 19, c'est écrit sur l'écriteau Jésus de Nazareth, de Nazareth, roi des juifs. Bon bah, là on voit qu'il n'y a, a rien qui colle, hein. il n'y a, a rien qui colle. Qu'est-ce qui, qu qui est écrit sur l'écriteau Celui-ci est Jésus le roi des juifs ou alors seulement le roi des juifs Ou alors Jésus de Nazareth On, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà donc c'est bien la preuve que, que la Bible ne peut pas venir de Dieu, c est, c est, c est, parce que Dieu ne se trompe pas. Hein. Il ne peut pas se contredire sur des détails aussi, aussi importants. Salomon, est-ce qu'il a 40 000 crèches ou 4 000 crèches C'est un détail euh, théologique important. Est-ce que c'est le septième mois ou le dixième mois que les montagnes ont émergé lors de, du déluge bah, Ça a aussi son importance. Allez, on en fait une dernière, juste pour le plaisir. Acte 7, 14. Puis Joseph envoyait chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Maintenant, si on retourne en Genèse 46, 27, on trouve « Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. » Alors, ils sont combien Ils sont 70 ou 75 hein Bon, ah enfin voilà, donc... J'en ai encore toute une liste, mais bon, je vois que vous êtes un peu pressé, donc euh, si vous voulez, revenir un peu plus tard, hein, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, on s'organise. Hein, parce que là, j'en ai comme ça, je, on, pourrait, on pourrait écrire un livre, hein, rien qu'avec ces contradictions, vous voyez. Donc, euh, oui, donc la, la Bible est remplie de contradictions. Voilà. Bon, bah, heureux de vous avoir rencontré, monsieur. J'espère que vous remettrez bien ça dans votre document. Merci, monsieur, au revoir. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous Oui, euh, oui, oui, nous sommes bien euh, une assemblée chrétienne, oui, pourquoi qui, qui, qui, Que, que pouvons-vous que, que pour pouvons faire pour vous, cher monsieur Vous faites euh, un documentaire sur les contradictions dans les textes sacrés. Bon, bah écoutez, euh, encore une fois, que puis-je faire pour vous Vous me demandez s'il y a des contradictions dans le Coran Écoutez, je ne suis pas un expert du Coran. Hein, pour l'avoir lu, euh, moi qui connais Dieu, j'ai bien vu que le Coran ne venait pas de Dieu. Donc je ne suis pas un expert. Mais bon, si vous me posez la question... Euh, bon bah, j'ai pris des notes hein, lors de ma lecture, donc euh, je peux vous répondre. Comment Vous venez de musulmans qui vous ont donné des contradictions Montrez-moi un peu vos contradictions. 40 000 crèches, 4 000 crèches Ah oui, en effet. Septième mois, dixième mois. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Le roi des Juifs, celui-ci est le roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Bon, bah écoutez, je. c'est quoi la dernière 75 personnes au lieu de 70 mmh. C'est dans la Bible, ça bon, je, je veux bien vous croire, monsieur, je veux bien vous croire. Vous savez, la Bible, c'est un livre, euh, comment dire, complexe. Déjà, c'est plusieurs livres. Hein. C'est une bibliothèque, la Bible. Puis elle a été écrite par des gens sur, de, sur une très longue période. Euh, mais, nous, mais nous avons foi, nous, chrétiens, dans le fait que cette parole a été inspirée par Dieu. Alors, on ne nie pas que... Pendant les copies, il y a eu quelques euh, fautes qui se soient glissées. Bon, euh, on parle de, de chiffres sans importance. Hein. Combien avait de, de milliers de crèches euh, Salomon pour ses chevaux Bon, je, je veux dire, moi, concernant mon salut à moi, euh, ça m'empêche pas de dormir la nuit, hein, de ne pas savoir ça exactement. Si euh, Jésus, si sur les de sur la croix de Jésus, il y avait marqué « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » ou « Celui-ci, le roi des Juifs », bah, écoutez, pour moi, le message est le même. Hein. Parce que nous, nous voilà nous, nous en tant que chrétiens, nous pensons que dans la Bible, il y a un message. voilà Plus que des mots, les uns derrière les autres, il y a un message. voilà Donc nous, nous pensons que c'est du sens que veut nous communiquer Dieu. Voilà. Alors maintenant, vous me parlez du Coran. Alors là, vous me donnez des contradictions sur des chiffres. Mais hein. dans le Coran, il y a des contradictions sur le sens. Voilà. Des contradictions vous aurez du mal à trouver dans la Bible. Alors par exemple, vous savez bien que le Coran a deux langages, deux visages. Le dieu du Coran, quand il est en position d'infériorité, c'est un dieu doux. Un dieu gentil, qui facilite les choses pour tout le monde. Et puis bon bah quand euh, quand il commence à avoir un peu l'avantage, c'est un dieu qui, qui montre des dents, n'est-ce pas? Bon, regardez, par exemple. Coran 23 62 le Dieu du Coran dit nous n'imposons à personne que selon sa capacité Coran 4 28 le Dieu du Coran dit Allah veut vous alléger les obligations car l'homme a été créé faible euh, Coran 2 256 nulle contrainte en religion voilà donc là vous avez un, un Dieu qui n'a pas l'air d'être un ennemi quoi hein, quand on est mécréant hein disons qu'un dieu qui, qui, qui est attirant, voilà on a envie de le connaître, on a envie de le rencontrer. Et puis, bon bah, si vous regardez un peu plus loin dans le Coran, euh, prenez par exemple le Coran 9.39, donc imaginons les musulmans, les nouveaux convertis, qui ont, euh, se sont dit, tiens, euh, euh, Allah euh, ne veut pas nous imposer grand chose, euh, il ne veut pas nous contraindre, il, il ne veut nous obliger à rien, mais le problème c'est que, quand euh, le dieu du Coran montre son autre visage, hein, parce que d'abord il est gentil et après il est un peu moins, donc là, euh, c'est plus, comment dire, c'est euh, ça rigole plus, quoi. Hein. Coran 9.39, si vous ne vous lancez pas au combat, euh, Allah vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Donc là, euh, la personne qui est venue dans l'islam en pensant que hein, ça serait facile pour lui, bon, bah là on lui met un peu des coups pied derrière. Hein. Coran 2 193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, et que la religion soit entièrement à Allah seule. S'il cesse donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Voilà, euh, le Dieu du Coran nous explique que il faut lutter, combattre euh, les mécréants, jusqu'à ce que eh bien, tout le monde soit musulman. Quoi. Euh, parce que s'il cesse donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes, les injustes ce sont euh, les gens qui ne croient pas en la révélation coranique. Coran 410, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Voilà, donc de manière inconditionnelle, les mécréants sont des ennemis des. Mus... Euh, les mécréants sont ennemis des musulmans déclarés. C'est-à-dire on n'essaie pas de discuter ou quoi. On... Non, non, c'est. C'est implicite, quoi. Bon, enfin, voilà, donc. Euh, le, le Coran euh, se contredit, oui. Bon, je, je prends un autre exemple. Par exemple, quant à la nature du Coran. Est-ce que le Coran est un message universel Eh bien, au début, quand il s'agit de convaincre les Arabes, ben oui, un... non, ce n'est pas un message universel, c'est un message destiné aux Arabes. Prenez euh, les versets euh, 1997 et 42.7 du Coran, et vous verrez que, bon, euh, Allah dit qu'il a rendu le Coran facile à comprendre en arabe, pour qu'il serve à avertir euh, euh, la Mecque et ses alentours, quoi. Bon. Et puis... Pas plus loin coran 25 1 et eh bien vous apprenez que euh, mohamed le prophète mohamed eh bien est un avertisseur à l'univers et euh, il a reçu la parole pour être justement cet avertisseur universel donc on voit encore les, les deux visages du coran bon c'est d'autant plus contradictoire que euh, si le coran était facile à, euh, à comprendre en arabe là on peut, on peut comprendre euh, le passage où il dit que il a été envoyé pour les arabes seulement mais on a du mal à comprendre que le coran qui a été rendu facile à comprendre en arabe mais qui est incompréhensible pour les euh, non arabophones parce que tout le monde dit que dès qu'on commence à comprendre à critiquer le coran c'est parce que euh, on parle pas l'arabe donc on comprend pas bien oui bah c'est contradictoire avec, avec cette sourate hein. bon de, deuxième contradiction c'est que dans le coran euh, il est dit que le ramadan il faut suivre le ramadan certains mois de l'année et que euh, jusqu'au soir il ne faut pas manger bah, ça c'est Contradictoire avec euh, l'aspect universel du Coran, parce que euh, si vous allez euh, dans certaines latitudes, il n'y a pas besoin d'aller au pôle Nord, hein, vous allez en Norvège, dans le nord de la Russie, et bien là le soleil ne se couche pas, tout simplement, donc pendant ces mois-là. Donc comment est-ce qu'on peut, dans un message universel, imposer des règles qu'on qui, qu ne peut pas suivre, quoi hein, ou alors au péril de sa vie, n'est-ce hein, pas Bon, je prends un autre exemple... Hein. Est-ce que le Coran est facile à comprendre bah, je, On vient de dire, oui, en arabe, d'après la euh, Sourate 1997. Le Coran est censé être facile à comprendre, mais vous allez, euh, euh, Coran 3, Sourate 3, verset 7, et qu'est-ce qu'on lit Eh bien, on lit que, euh, je vais vous lire, « Les gens donc qui ont au cœur une, inclinaison, une, inclinez, une inclination vers les l'égarement, mettre l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Donc Allah d'un côté dit j'ai rendu le Coran facile à comprendre en arabe. Bon ça c'est aussi contradictoire avec le fait que le Coran soit gardé sur une table au paradis, ce hein, qui est gardé de toute éternité, sauf qu'il a été rendu facile à comprendre en arabe. Bon, et ensuite on nous dit que non seulement euh, d'un côté il est facile à comprendre, mais de l'autre côté, il y a des versets que, qui sont incompréhensibles. Quoi. Seul Allah euh, les comprend. Quoi. Bon, bon je, je vais finir, parce que je vois que hein, vous n'avez pas trop le temps, je, je vais finir avec un, der un dernier point. L'association. Alors l'association, c'est très intéressant parce que euh, le Coran affirme que l'association est le pire des crimes. C'est la pire, le, le, le plus grand péché, et que ce péché est impardonnable. Prenez par exemple Coran 4 48 Dans ce verset, il est dit que voilà, l'association est un péché impardonnable. Hein. Bon. Bon, cela contredisant un autre verset du Coran, le coran euh, le verset 453, qui parle donc des Juifs qui ont adoré le veau d'or. Cela est décrit dans la Bible. Et dans la Bible, Dieu les pardonne. Donc. Le Dieu du Coran qui veut voler l'autorité du Dieu de la Bible, eh bien, il, il re, re, re, recite ce passage en disant qu'il qu les a pardonnés. Ils ont, associé, ils ont associé quelque chose à Dieu, ils ont adoré un vaudeur, mais il l'a pardonné. Pourtant, il dit que, dans le, le verset 4.48, euh, Allah dit qu'il ne pardonne pas ce péché. Mais, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, euh, le Dieu du Coran... Euh, fait vraiment peur aux musulmans en disant l'association, c'est terrible. Bon, cela c'est pour leur faire peur de rejoindre le corps du Christ, hein, parce que il associe, enfin, il associe euh, l'adoration euh, de Jésus Fils de Dieu, Fils divin de Dieu, avec de l'association, ce qui n'est pas de l'association. Mais le Dieu du Coran dit que cela est de l'association, mais dans le même temps, il, il, il flirte hein, vraiment avec l'association concernant Mohammed et, et, et Allah, quoi. Parce qu'on entend tout le temps dans le Coran, Allah et son messager, Allah et son messager, il faut obéir à Allah et son messager, etc. etc. Et dans le verset 33-36, il est même écrit que Allah et son messager décident, décident, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas Allah qui décide, le messager qui répète la décision d'Allah, non, c'est... Euh, je lis, je lis le verset. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix de leur façon d'agir. C'est-à-dire que le Coran, il euh, accuse donc les chrétiens de faire euh, faussement de l'association et lui-même flirte vraiment avec l'association et des fois il franchit la, la, la ligne rouge. Quoi. Bon, enfin, je ne veux pas insister, je vais pas insister, mais bon, vous, vous voyez bien. Vous voyez bien ici que, bon, certes, ouais, je, je veux bien admettre que dans la Bible il y a quelques contradictions concernant les détails sans importance, les chiffres, bon, l'inscription sur, sur la, la croix de Jésus. Mais le sens, le sens est parfaitement clair. Le sens est parfaitement clair. Dieu a choisi un peuple, Israël. et Ce peuple devait être un peuple parfait. Il lui a donné une loi lui permettant d'être justifié par ses actes, mais ce peuple a échoué. Et par cela, Dieu a montré au monde que personne sur la terre n'était capable de mériter le paradis par ses actes. Et donc Dieu s'est incarné dans un homme est mort sur la croix, s'est sacrifié pour racheter les hommes de leurs péchés, afin qu'ils soient sauvés bien qu'ils ne méritent pas le paradis c'est un je veux dire ça c'est un message tout à fait cohérent voilà. le message du coran c'est euh, un dieu il euh, choisit un peuple le peuple d'israël il, il impose des lois, impose des lois. Bon. et puis un jour il envoie jésus et là il, il impose d'autres lois voilà par exemple bon jésus dit qu'on peut manger on peut manger du porc par exemple et puis après il envoie un autre euh, prophète et il dit bah non euh, on va revenir en arrière, on va reprendre la loi du talion, on va, on va, on va interdire le vin, on va interdire le, de manger du porc, alors que euh, dieu, le dieu de la Bible dit qu'on peut, on peut manger du porc. Donc voilà, donc euh, euh, ah oui le, le, le dieu du Coran, il fait croire à tout le monde que Jésus est crucifié, il ne le dit même pas à son propre peuple, et il laisse pendant 600 ans une nouvelle religion se baser sur... La crucifixion de Jésus, hein, qui soi-disant n'a pas eu lieu. Et cette nouvelle religion va devenir l'ennemi spirituel euh, premier de sa soi-disant religion parfaite qui est l'islam. Vraiment, le dieu du Coran, j'ai l'impression qu'il enfin, a du mal à, à, à, à, à se, se faire un plan cohérent et à le suivre. Quoi, hein. Bon, c'est... On ne on, on comprend, comprend pas trop. Hein, le, le plan du, du Dieu du Coran, on ne comprend pas trop. Alors que le message de la Bible est clair, limpide, cohérent. C'est un plan qui se déroule dans le temps, qui se déploie dans le temps, et qui a une direction claire. Voilà. Donc, oui, qu'est-ce qui est le plus important Le, le nombre de, de crèches de Salomon, ou alors... Euh, la cohérence du message hein? bon enfin bon je, je, je veux pas vous retarder davantage merci merci de m'avoir interrogé voilà j'espère que je, je vous apporterai hein? oui, quelque chose en, pour pour votre document ça. bon bah si vous avez encore d'autres questions euh, revenez me voir merci au revoir tic-Dé, tikidi, dé tikidi, dé tikidi, Allô. Ouais. Euh, non mais là, je, je travaille sur mon document. Là, je t'avais dit, là, tu sais. Euh oui, le, euh, les contradictions dans les textes saints. Ouais, bah, j'ai demandé euh, à tout le monde. Euh, j'ai demandé aux musulmans, j'ai demandé aux chrétiens, et euh, bon, c'est pas exactement les mêmes arguments, quoi. Ouais, non mais bon, la Bible, bon, faut dire, hein, si tu cherches les, les petites contradictions, euh, bon bah t'en as une liste sans fin, quoi. Mais alors le, le Coran. Euh, bah, c'est pas des contradictions vraiment euh, sur des chiffres, quoi, mais c'est plutôt euh, dans le message, quoi. Enfin, je vais encore méditer ça un peu, et puis je prends.. Hein, je, je ferai une conclusion. Euh, J'aurai l'esprit euh, hein, reposé. Voilà. Bon bah, je te tiens au courant. Allez, ciao. William. Jésus, tu ne peux pas accéder au paradis, accepte Jésus et tu me connaîtras, je te connais depuis toujours et toujours je t'ai aimé, je t'ai choisi pour m'appartenir. Prends ma main. Accepte-moi. C'est toi qui m'as parlé, mon Dieu C'est toi qui m'as parlé Est-ce que tu es le Dieu du Coran ou est-ce que tu es le Dieu de la Bible Dieu du Coran, montre-toi exprime-toi que je sache dis-moi directement si c'est toi le vrai Dieu Dieu de la Bible viens si tu es le vrai Dieu Montre-toi à moi, montre-moi le chemin. Oui mon Dieu, je te vois, oui mon Dieu tu es venu à moi, oui mon Dieu tu es entré dans ma vie, tu m'as relevé de terre, j'ai senti ton amour. Merci mon Dieu. Vous autres musulmans qui pensez juger de la véridicité de la parole biblique en comparant le nombre de crèches de Salomon pour ses chevaux ou les différences Absolument, sans aucune importance, entre les inscriptions sur un écriteau au-dessus de la croix de Jésus, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que, en créant une parole parfaite en apparence, et je dis bien en apparence, l'auteur du Coran n'essaye pas de vous séduire. Demandez plutôt directement à Dieu. Si vous trouvez des contradictions dans la Bible, demandez à Dieu quel est le sens véritable de sa parole. Et vous comprendrez que vous ne cherchez pas au bon endroit. Le Dieu de la Bible est vivant. Ce n'est pas une parole morte, incapable de se défendre. Accusez donc la parole de Dieu dans la Bible. Et vous verrez peut-être Dieu vous répondra et alors vous comprendrez que c'est le sens du message qui est important ce n'est pas l'enveloppe c'est ce qu'il y a à l'intérieur et quand vous ouvrez le coran quand vous regardez à l'intérieur vous ne trouvez que putréfaction et quand vous ouvrez la bible c'est la lumière que vous trouvez Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une autre vidéo.